À chaque année, Bon Boss passe un sondage auprès du public québécois, donc vous, et on vous demande, selon vous, qu'est-ce qu'un bon boss? Cette année, on a obtenu des résultats très intéressants et euh, un bon boss se distingue selon euh, de nombreux aspects. Mais retenons notamment au niveau de son savoir-faire et de son savoir-être. Au niveau du savoir-être... On a retenu un top 5 des qualités d'un bon boss selon l'ensemble des catégories de répondants. En numéro 1, on retrouve l'écoute et la communication. Un bon boss va écouter, il n'entend pas seulement, il va réellement écouter, prendre en considération les messages qui lui sont transmis. Il va bien communiquer par la suite l'information à l'ensemble de son équipe. En numéro 2, on retrouve le respect. Évidemment, un bon boss est respectueux envers tous et chacun. En numéro 3, on retrouve la compréhension. C'est-à-dire qu'un bon boss est capable de comprendre les enjeux personnels et professionnels des membres de son équipe. En numéro 4, on retrouve la bienveillance. Un bon boss est bienveillant et agit selon cette vertu. En numéro 5, on retrouve la justice. Donc évidemment, un bon boss est juste envers tous les membres de son équipe.